Alors, euh, je m'appelle Colombe Ferrand, j'ai 18 ans maintenant et je suis en première à, au lycée euh, Les Arcades à Dijon. Euh, j'ai été scolarisée euh, à l'école de la Croisée des Chemins pendant trois euh, ans, de 2014 à 2017. Euh, donc, j'ai quitté le, le système scolaire normal en fin de cinquième, ça devait être dans... Deux mois avant la fin des cours, je crois bien. Et euh, j'ai toujours eu un problème avec le fait de rester assis derrière un bureau. C'est n'est pas pour moi. Je, il faut que je bouge, il faut que je fasse quelque chose de mes mains. Faut que... Voilà. Déjà, ça, c'était vachement difficile. J'avais vachement de problèmes pour me concentrer. Je n'étais pas hyper active, juste j'avais du mal à me concentrer. Euh... Donc voilà. Euh, j'ai un problème avec le fait de recevoir des ordres en force turbulente. Donc, euh, j'avais un problème avec ça, avec l'autorité. Et euh, c'est quelque chose qui m'a vachement. Euh, ça m'a poussé à m'en aller, en fait. Enfin, Juste, j'en avais marre. Enfin, je... Donc, euh, voilà, le fait de recevoir des ordres et de, de, de rien faire, d'être là, assis derrière son bureau, j'en pouvais plus. Donc, euh, je me suis dit que j'irai. pas. Donc, 25 de cinquième, j'arrête d'aller j'avais développé une espèce de phobie scolaire, je ne sais pas si c'était plus des crises d'angoisse ou une vraie phobie scolaire, mais euh, ouais, je, enfin, je, si je ne voulais pas y aller, je, je n'allais pas y aller, <rire> on avait beau me forcer de tous les moyens, je ne pouvais pas. Euh, j'ai fait une transition, je ne suis pas allée directement au lycée, donc j'ai fait une transition en sortant, euh, après mes trois ans, à, à la croisée des chemins. Euh, je suis allée à une école privée ça s'appelait Écoline. donc c'était euh, une école avec euh, très peu d'élèves, on était 60 en tout, et c'était de la primaire euh, à la troisième. Et donc, euh, le, le principe de cette école, c'était euh, en classe très réduite, on était 12 maximum, je crois bien, c'était notre plus grosse classe. Et euh, les profs étaient vachement à l'écoute, en fait. Ils, on était beaucoup dans cette, dans cette école, justement, à avoir soit été déscolarisés, euh, soit il euh, y en avait qui avaient décroché ou des qui n'étaient jamais allés à l'école et que, du coup ils voulaient, euh, voulaient apprendre à, à aller à l'école en fait. Et euh, donc je suis passée par là au début. Donc, pendant un an, j'ai fait toute ma troisième là-bas. Et euh, après je suis allée euh, en, à partir de la seconde au lycée des Arcades. Et euh, pour ma motivation... Euh, je dirais que pendant euh, ma scolarité à la croisée des chemins, euh, j'ai eu vachement de temps pour me, me recentrer sur moi-même, éviter de penser à toutes ces choses un peu inutiles euh, du collège, puis euh, pour me découvrir une passion. Euh, bah, en en l'occurrence, là, c'était le dessin. Du coup, euh, pendant ce temps-là, j'ai eu vachement de temps pour, euh, pour me centrer là-dessus. En fait, J'ai fait plein de recherches, j'ai rencontré plein de gens, j'ai essayé plein de choses, et euh, du coup, c'est... Euh, de découvrir justement euh, ma passion et pouvoir vraiment m'investir dedans, la creuser tout ça, mm -hmm. euh, qui m'a euh, incité, on va dire, à, à aller faire, euh, aller dans un système classique pour justement faire des études, parce que je savais que, euh, que j'avais quand même besoin de faire des études. Enfin, je, ça me donnait plus confiance en moi euh, d'avoir un bagage quand même derrière moi plutôt que de me dire ok je me lance et de euh, dire que j'ai rien pour me rattraper derrière. Je préférais quand même faire des études pour ça. Bah, C'était moins difficile que ce que je pensais, en fait, parce que justement avec cette, cette école, les collines, comme je n'étais pas achetée directement dans la fosse au lion de l'éducation nationale, je me suis sentie plutôt à l'aise et en fait je me suis rendu compte que j'avais pas attendu parce que vraiment dans ma tête je m'étais fait la conception de j'ai eu trois ans sans cours mon dieu qu'est-ce que je veux faire enfin j'ai tout loupé quoi et en fait pas du tout <rire> et c'est avéré qu'en fait euh, bah, j'en savais presque plus que les autres enfin j'ai l'impression de mélanger des fleurs mais euh, enfin, je trouve que j'avais une j'avais une culture plus, plus élargie en tout cas parce que c'est sûr que euh, bon on dit euh, théorème de Thalès enfin euh, euh, j'en savais rien à cette époque quoi parce que euh, voilà mais euh, c'est vrai que ça a été moins dur que ce que je pensais parce que bah déjà le contexte de, de cette école là c'était des profs qui étaient vachement à l'écoute euh, puis on n'était pas beaucoup donc euh, on n'hésitait pas à poser des questions puis on était tous un peu entre guillemets pareils donc enfin il euh, n'y avait pas forcément de honte à pas savoir de choses comme ça quoi. Mmh. et okay. euh, donc voilà c'était pas franchement je m'attendais à vraiment vraiment pire mais en fait pas du tout ça, en fait, je me suis rendu compte que bah, même en faisant rien, j'apprenais en fait. Enfin, en faisant rien, en fait, moi je faisais des choses, juste que je m'en rendais pas compte. Je m'en rendais pas forcément compte avant, mais en fait, ouais, j'ai appris plein de trucs. Mmh. Et euh, ça me sert bien d'ailleurs. Ça m'a fait mieux apprendre parce que j'avais vraiment envie. Je... Enfin, comme j'avais vraiment envie, du coup, je m'investissais vraiment dans le truc. Du coup, je pense que ça me faisait encore mieux apprendre que si j'apprenais avec des matières, quoi. Parce que bon, être forcé, c'est pas trop mon truc. Mmh. Je pense que ça, enfin, ça n'a pas été difficile. Ça a juste été un grand changement, en fait, enfin, parce que, euh, disons que j'ai été pendant les quatre ans, donc les trois ans à la croisée des chemins et les un an à Ecoline, j'étais vachement euh, entourée. Et en fait, enfin, il y avait vraiment genre les gens étaient à l'écoute. J'avais pas la même vision des adultes que les, les gens de ma classe en seconde. C'est à dire que j'ai failli tutoyer la prof en arrivant. <rire> voilà. Mais euh, non, je pense que le plus gros changement euh, quand je suis arrivée en seconde, c'était vraiment la relation que j'avais avec les profs. Pas, pas forcément négatif, mais euh, c'était différent en fait, parce qu'il n'y avait plus cette proximité que j'ai eue pendant 4 ans euh, avec tous les adultes qui, qui m'entouraient. Enfin, j'avais 17 ans, donc euh, presque adulte, mais. Euh, <rire> euh, mais ouais, en fait, il y avait une.. Ils avaient mis une distance, du coup, parce que c'est le c'est le, le schéma classique en, en éducation nationale en fait enfin, on n'est pas les potes des on n'est pas les potes des profs mais il y avait enfin, une espèce de sensation de euh, de tuté et écoute en fait au début qui m'a assez euh, assez perturbée mais euh, bon finalement pas fait donc euh, mais non ça va enfin c'était pas euh, c'était un grand changement c'était mais c'était pas euh, un mauvais changement c'était un un autre truc à apprendre donc. Euh, justement à là j'avais un peu rattrapé entre guillemets mon retard. Enfin, J'ai appris, par exemple, sur, enfin, c'était surtout pour euh, tout ce qui est... Euh... Enfin, c'était surtout les maths en fait, parce que euh, je n'ai pas étudié de maths pendant trois ans. Mais en soi, je pas en retard que ça. Hein. Enfin, c'était plutôt facile, je trouve que c'était plutôt facile de, de réapprendre en fait. Parce que j'avais vraiment envie à, ça, à ce moment-là. Du coup, je me suis vraiment investie. Et euh, ouais, non, du coup, c'était vraiment euh, parce que je suis arrivée en, en seconde, j'avais quand même une troisième derrière moi, donc c'était pas comme si j'arrivais euh, directement euh, sans bagage scolaire. Bah, j'ai remarqué très très très vite que euh, les, en fait, les gens, la première chose qu'ils m'ont dit, outre le fait que j'avais deux ans de plus qu'eux parce que euh, j'ai pris du retard euh, dans mon système de rattrapage, euh, ils m'ont dit euh, Mais t'as pas rouge. De quoi. en fait pour eux poser une question au professeur c'était gênant déjà ça, ça je me suis dit mais euh, je, je comprends pas le Donc, voilà déjà le l'aspect de entre guillemets honte parce que enfin il y a a aucune honte, il y a pas de gêne à avoir à demander une question parce que je pense qu'ils ont été tellement habitués à se faire parce que enfin bon euh, au collège euh, on est tous un peu débiles. Euh, on a tous cette phase de, euh, on se moque de tout, on se moque de rien, on se moque de l'intérieur de la classe. Euh, euh, si tu fais rien, euh, c'est que t'es trop cool. Enfin ouais. Et euh, je pense que c'est un truc qui, qui, qui suit vachement en fait. Euh, je pense que ça, au, au lycée, euh, c'est bon, fin, c'est fini quoi. Et euh, non, en fait, ça suit vachement le, le concept de, euh, c'est la honte si, si tu veux travailler. <rire> Mais euh, ouais, donc déjà ça, le fait de d'avoir beaucoup moins de gêne, euh, que les élèves qu'on fait un, un parcours classique et euh, j'avais vachement plus de confiance Enfin, vraiment, je ne m'étais pas rendu compte, mais j'avais vachement, vraiment beaucoup plus de confiance en moi que, que les gens de la classe, parce que bah, enfin, je m'étais habituée à, à, à vas-y, je fais un truc, mais je m'en fous des autres, quoi, parce que je... c'est ma vie, je, je, je la fais comme je je ne vois pas pourquoi les gens devraient intervenir dedans. Et euh, ouais, non, les gens, enfin euh, les les autres avaient pas du tout ce truc-là en fait, cette confiance en eux m'avait mmh. enfin, mmh. vachement interpellée. <rire> euh... enfin, J'ai eu tellement l'habitude pendant justement les trois ans à la croisée des chemins par exemple, de... de faire tout et n'importe quoi, entre guillemets, de, de... de... de faire mes... mes choix, douteux ou non. Euh... Et... et les gens s'en fichent en fait, ils sont là genre ok, vas-y, pas de souci, vas-y. Du coup moi je m'étais habituée à ça et euh... ouais, c'est le truc qui leur manquait. Euh... <rire> aux gens euh, du, du système euh, normal. Alors, attention la liste est longue. Euh, déjà, euh, la, bah ouais, déjà la confiance en moi, parce que je me rends compte que j'ose vachement de choses, que les gens n'osent pas, par peur d'être jugés. Pourquoi pas euh, La curiosité aussi. Je me suis rendu compte que... En fait, avant, j'avais besoin de me lancer dans des trucs en me disant non, mais ça ne sert à rien, machin. Et maintenant, en fait, enfin, je... je regarde tout n'importe quoi. En fait, enfin, je... Je... je creuse vachement plus mes idées. Je, je suis vachement plus assidue dans... dans tout ce que je fais. Et euh... ouais, j'ai une curiosité vachement plus développée, je trouve, avant. Après, c'est peut-être l'âge aussi, mais... Euh... Euh, ensuite, <rire> je suis vachement, vachement plus à l'aise avec les adultes même si techniquement je suis adulte, mais euh, enfin, je veux dire avant. Euh, J'ai une grande aisance, je trouve, à, à parler aux adultes euh, enfin, comme mon égal. Euh, quoi d'autre Je suis vachement à l'aise en public. Par exemple, de parler en public, euh, ça ne me dérange pas du tout. Mais pas du tout, par exemple, quand je vois mes, mes, mes copines de classe euh, qui, euh, quand c'est un exposé devant 30 élèves... Euh, <rire> Disons qu'il euh, y a un petit peu de crise d'angoisse en dessous. Et euh, ouais, c'est un truc du coup qui ne me dérange plus du tout maintenant. Et euh, bah, justement, grâce à. Euh, comme par exemple à la croisée des chemins quand on avait les assemblées. Je ne sais pas si c'est encore comme ça, mais.. Euh, ouais. Mais du coup, ouais, les, le fait de, de débattre de ces idées, on d'assemblée, bon, du coup, ça m'a mis en.. ça m'a mis une facilité en plus pour, euh, pour ça. Donc c'est vachement pratique. Euh... Ouais l'aisance en général avec les gens, je pense que ça entre dans la case de la confiance en soi. Mais euh... Alors en fait, je suis vachement plus à l'aise dans tout. Dans de le, le, le sociable. Je suis vachement. Le sociable. Je suis vachement plus à l'aise dans le avec ma moi-même déjà. <rire> avec mon image. Et euh... je suis vachement plus à l'aise pour sociabiliser avec les autres. Enfin, ça ne me dérange plus du tout de.. Avant, vraiment, j'étais toute seule quelque part. C'était la fin du monde. <rire> Mais maintenant, euh, ça va